L'Institut de Recherche pour le Développement, IRD, est présent au Burkina Faso depuis 1947. Il possède deux implantations qui sont le centre de Ouagadougou et l'antenne de Ouagulassou. Nous menons des recherches sur quatre thématiques majeures que sont la santé, les ressources naturelles, la sécurité alimentaire et les sociétés Nous menons ces recherches à travers une trentaine de projets que nous avons obtenus auprès de différents d'ailleurs de fond, mais aussi autour de nos outils de partenariat qui structurent ces recherches. La diversité des thématiques traitées nous permet de travailler en étroite collaboration avec différents ministères du Burkina Faso, au premier rang duquel le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Au sein de ce ministère, nos partenaires privilégiés sont le CNRST, les universités et l'Envar. Nous travaillons également aux côtés de nos partenaires français, européens, africains et internationaux dans l'esprit d'une équipe France, je dirais même d'une équipe Europe. L'ambassade de France, le CIRAD et l'IRD ont créé le Centre d'Information Commun sur la Recherche et le Développement hébergé sur le centre de l'IRD à Ouagadougou et qui donne accès en ligne à 74 000 documents référencés et plus de 24 000 revues scientifiques au profit du public burkinabé dont de nombreux boursiers. Je travaille sur l'optimisation des multiples compromis des contributions de l'agroforesterie à la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Et donc au bout de ces trois ans, je dois être en mesure de faire une typologie des parcs agroforestiers et ce résultat devra faciliter la prise de décision de nos politiques en matière d'intensification des systèmes agroforestiers en Afrique de l'Ouest. Les recherches que nous menons visent à trouver des solutions durables aux problèmes des sociétés du Sud et du Nord en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. L'Institut de recherche pour le développement prône le dialogue entre la science et la société à travers le maquis des sciences et le festival du film scientifique. Il sensibilise également les jeunes scolaires aux défis de la recherche. Cette action suscite déjà des vocations. Ce matin, nous sommes venus dans l'optique d'apprendre et de connaître l'importance des recherches sur la biotechnologie et la sécurité alimentaire. Ça a suscité à nous une envie de devenir chercheurs pour permettre à notre pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nos recherches sont interdisciplinaires, co-construites, multi-acteurs, ouvertes à la société et à fort impact sociétal et environnemental. Le but est de déployer une science de la durabilité qui va contribuer à l'atteinte des 17 objectifs du développement durable via les actions de nos départements scientifiques, de nos communautés de savoir, de notre expertise, de notre connaissance de terrain, de notre département d'innovation et bien entendu de notre diplomatie scientifique. L'IRD est donc un partenaire clé pour la production de connaissances scientifiques au profit du développement du Burkina Faso.